Yo, It, bien, Bienvenue et bon appétit. <rire> J'espère que tu bois pas trop de boissons gazeuses. Je bois de l'eau dessous. Ah ouais <rire> Là, je suis posé avec mon poteau Staline. Ah ouais Et vous vous aimez bien ou pas le live En vrai, de vrai, les fesses à Staline, elles sont bombées. Bah, j'ai jamais vu en vrai. Hein. Les fesses à qui À Staline. Mais qu'est-ce que avec son cul Mais il a dit elles sont bombées. Ah, après tu peux partir en Russie pour voir ça. Mais tu sais, c'est quoi la beauté de Staline C'est qu'il est communiste. Communiste, tu partages tout. Ça veut dire, il partage même son cul. Donc. t'en restes pas là, c'est se pas là. Donc mon gars, c'est ça. C'est dans l'excès toi. Non mais, on prend les choses à la lettre comme elles sont. Je sais pas comment on dit, bref. Au pied de la lettre, je crois. Ouais, au pied de la lettre. Un boulot, je te jure. Par contre, il y a ton viewer bizarre là avec sa daronne, je sais pas quoi frère. Et... Ah oui, Silver oh, X lui là ah oui. Ma mère elle est venue, elle m'a dit Enlève ton pantalon, je suis censé faire quoi Quoi oh, oh, oh, dit, -là. <rire> Ah il là, disait... la vérité que j'aurais dit, peste au frock. <rire> c'est sa mère normale ou sa belle-mère Sa belle-mère Ah au oh, calme alors Il, il aurait a dit, c'est sa c'est moi qui pilote frère, la vérité, il dit ça Je sais pas comment il a pour rigoler, m'a dit, il vraiment fait À la place de Silver X, il aurait vraiment fait un bout... à la belle-mère <rire> ah ouais, mais le pire c'est que c'est vrai Abdi bah oui, même... Ah mec il a des problèmes dans sa tête Même même ta fille Ah Il a dit même sa fille a un boulot Oh Ah oh. tout hey, à l'heure on parlait de toi Eh hey, frère t'es fou Pourquoi Est-ce que t'as vu le best of 5 Non En gros sais où le mec il disait que Sa belle mère elle oh. lui a dit de baisser son caleçon Enfin son pantalon Et en gros lui euh... Il savait pas quoi dire Mmh. Et bah est-ce que, est-ce que tu penses que à sa place, toi tu lui aurais fait un taille, est... oui. Coupe un bambou, ah tu coupes un bambou, t'allais me la mettre hein. là, tu veux une anecdote, oui oui oui du coup vas-y vas-y, une anecdote, bien sûr je veux, ça va être drôle Tu vois on est avec mes potes, on va dans une maison abon... dans une maison abandonnée Et en mode, c'est pas on ah. voit un mec bourré mais bourré, il voyait des meufs à poil, c'est okay. pas il a sorti un slash. Nous, vu qu'il hein était bourré, on s'est dit au oh, calme. C'est pas, pour... pas. Il a charclé mon pote par derrière. On a sauté sur lui. On l'a baisé. Il m'a coupé mon pote. Ça il Il m'a coupé mon pote. Il a eu, il a non, non, non, il a fait... eu le tétanos. Et mon pote a eu le VIH. Wesh. Mais comment ça. Moi, Attends. Non, non, non, même pas, même pas. Moi, je le crois. Hé, hein. quittez hey, hey. le chat. Ouah. Toi aussi, t'as des belles ah. fesses, Hitler. Ouah, t'es ma, ma, Il y a Hitler et Staline ah, sur mon ça, chat. Pas. Mais je suis honoré là. Voilà, et pourtant, je suis pas congolais. Ah, ça arrive à gauche, à gauche. Ah, si, c'est contact. Ouais, ouais. Il est low. La benga, morte. Je vais jouer. Il y a du monde là, juste derrière le, le de Charis là. Je sais pas si c'est le daron à qui il travaille. Charis. Attends, ah, je suis avec ma germe. Attends, mort le Blood. Je vais jouer. Ça arrive, ça arrive, ça arrive par là. Ça arrive par là. La grenade, je l'ai pas vue. Je suis mort, hein. Ah, c'est vrai, et j'ai eu Horizon. Non, mais c'est pas les mêmes ah, mecs. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai remarqué ça. Oui. Le, le caustique là, il est low. Il est mort Ouais oh, mais il était seul Ouais Malheureusement ouais, Je sais pas tu te donnes des infos euh, comme si t'écrasse Ouais c'est vrai c'est vrai Mais c'est la solitude tu vois j'ai envie de parler Mais, oh, mais il il a la fin reste Tiens Putain je l'ai re J'aime plus tuer l'enfant? <rire> c'est <rire> le <rire> grave Ça, court, Toi t'es con toi. Attends mais je peux taper les Ça trois. Il y a un peacekeeper il est break Bah ben, j'ai... Bah oui les trois. C'est un bot voilà. mais, mais, oui. mais oui Eh mais en ça, j'ai bien joué hein Non Non Clairement pas tu peux C'est moi tout, tout le temps j'ai clutch Je faisais 1v3, 1v3, oui, là je me tuais deux encore T'as rien fait T'as rien fait. Les gens qui regardent le best-of là, vous allez être témoins de ce mec comment es c'est un menteur gazeux, Comme des merguez comme des merguez Quoi en fait, tu seras pas dans le best-of finalement Bon les gars le roi du solence commence, qui pense sa mère la grosse pute Non non les gars les gars <rire> non, non. Ah, tout le monde va parler là, mon gars. Déjà ça te dit ça, c'est. Tu dis ça, tu connais même pas ma famille, sale fils de encore heureux. Oula, oula, oula, allez, allez. Non, non, mais toi aussi, tu cherches. Toi aussi, tu cherches. Non, non pas... non. Si. non Si, si, non. si. Mais si. on fait des 1 Qu euh... Qui veut venir faire un 1 contre moi Abdi, il parle comme un bébé. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> en plus, c'est vrai, il parle lentement. Bon, nice. Là-bas, là-bas, encore. Hein. Ah non. Nice. Waouh Oh, ça ouais, mais... <rire> fait un bruit comme Mario. La vérité, t'as fait le bruit de Mario, t'as fait wow, wow Du coup, Driller, euh, quand tu disais que tu faisais des bails, avec, tu faisais des bails avec ton cousin. C'est quoi les bails en question Genre, j'étais avec mon cousin et après, on faisait nos bails. Ah oh, non, non, non, non, y a pas de bail à faire avec son cousin déjà. <rire> attends, attends, attends. la personne qui tu parles c'est une meuf. Si c'est une meuf, c'est bizarre. Mais si c'est un mec, c'est encore pire, parce qu'en plus dans l'histoire, il est, il est gay. Des conneries. Hein, vous faisiez des conneries. Ok, ok, parce que je sais pas, faire ses bails avec son... avec son cousin... Ah, oh, il avait 9 HP Oui, c'est aussi un angle Quoi T'as dit oui, c'est aussi un angle Non Oui, c'est vrai, j'étais juste pas sur mon arme. Non, mais j'ai entendu oui, c'est aussi un angle Qu'est-ce que tu Oui, c'est vrai Oui, c'est aussi un angle J'étais pas sur mon arme Ok, bah, je sais pas... Le c'est pas en endurance. Ouais voilà. En gros combien tu peux courir pendant à peu près... Euh... Quoi t'as bugué Non, ça a bugué Non, ça a bugué Wesh H, elle est excitée Wesh, wesh, wesh T'as pas faire. entendu comment elle est en train de crier, H Elle a fait non des... Elle a fait des grésillements, frère. <télévue>